J'aimerais qu'on qu nous écoute un peu plus euh, quand on leur dit qu'on a besoin de personnel soignant. Euh, Ce n'est pas, euh, bah, pas pour aller prendre la pause café. dans un service de chirurgie donc c'est vrai que c'est euh, bah, des soins très techniques, très spécifiques donc euh, c'est une spécialité vraiment euh, qui me plaît puis en plus actuellement là on a fusionné qu'un service de médecine donc on peut voir euh, la différence entre les soins de médecine et les soins de chirurgie. Euh, puis, bah, euh, donc, bah, les soins déjà puis le côté relationnel aussi, essayer de, de soulager au mieux les patients, de faire en sorte que euh, bah, c'est jamais drôle pour eux d'être hospitalisés. Moi, j'adore mon, mon métier, hein, sinon je ne serais pas là. Et puis c'est un métier qu'on fait effectivement, je pense, par, euh, par passion. Euh, mais je n'irai pas mettre ma santé physique et ma santé morale euh, au détriment de, de mon métier que j'adore. Dans notre service, il y a eu un remaniement d'effectifs, bien sûr, puisque qui est diffusion dit remaniement d'effectifs. Donc on nous a enlevé une infirmière pour le même nombre de patients, avec une charge de travail qui s'alourdissait. La majorité des infirmières de dermatologie sont parties. Du coup, on a une perte de connaissances énorme sur tout ce qui est pansement. Nous, quand on demande des soignants, c'est pour travailler en sécurité. Et donc, moi, c'est aussi mon diplôme qui est en jeu. Si jamais je fais une, une bêtise, une mauvaise administration de traitement ou n'importe quoi, que je fais un mauvais soin à un mauvais patient, ça peut être mon, mon diplôme en jeu aussi. On n'est pas derrière un ordinateur, on est face à, à l'humain. Et avec l'humain, il peut pas y avoir, euh, on ne peut pas prendre le risque, en fait, qu'il se passe quoi que ce soit parce qu'on n'est pas assez nombreux. Moi, je ne conçois pas de faire mon métier et de dire à mes patients, bah je suis désolée, je... Je n'ai pas pu m'occuper de vous parce qu'on n'était pas assez. La CGT propose l'arrêt des fermetures de lits, la formation et l'embauche massive de personnel qualifié. Les moyens d'encadrer correctement les agents nouvellement recrutés. On fait très régulièrement des heures supplémentaires. On sait très bien, euh, non, bon, on a des horaires euh, décalés, on sait très bien à quelle heure on arrive, on sait jamais trop à quelle heure on part, parce qu'il peut très bien avoir des urgences. On peut très bien être euh, bien tout au long de la journée, puis euh, à 20h30 ou à 14h juste avant de partir, il y a un patient qui peut ne pas aller bien. Donc on peut très bien faire des heures supplémentaires. En termes d'effectifs, euh, c'est impossible de fusionner euh, des services avec des organisations différentes, en... ou alors il faut mettre le personnel qu'il faut. Luttons pour être plus fort pour des horaires de travail respectant les temps de pause et de récupération, pour la réduction du temps de travail hebdomadaire à 32 heures de jour sans perte de salaire, en décembre, je vote CGT.